Quel est le nom du Seigneur soit Nous lui sommes reconnaissants pour la grâce qu'il nous a encore ce temps pour pouvoir le retrouver dans sa maison, pour louer son saint nom, le nom qui est au-dessus de tout le monde, pour exalter ce Dieu qui est au-dessus de tous les dieux, comme la Bible le dit, son nom est la parole de Dieu, le Seigneur de Seigneur. Nous lui sommes vraiment reconnaissants pour cette grâce d'avoir le souffle de vie aujourd'hui. Comme les nous le fait aussi savoir que les vivants, les vivants, ce sont ceux-là qui te au ô éternel. Nous lui demandons la grâce de pouvoir nous pour que pendant le temps que nous avons connu de vie en nous, nous puissions vraiment nous mettre à 100% à son service. Parce qu'un jour viendra où nous devons partir. Il faudra que lorsque le temps viendra où nous devons partir, nous ayons vraiment aussi dans notre cœur cette heure aussi à l'Église de pouvoir savoir que sur la terre, nous avons accompli, nous avons réellement gardé la foi, désormais la couronne, nous est aussi les sa Nous voulons le remercier pour tout ce qu'il fait pour chacun de nous, pendant les temps de notre prière sur la terre, et comme aussi l'Écriture les fait savoir que le jour de notre séjour sur la terre, effectivement, notre pèlerinage, sont aussi comptés, inscrits hein, aussi dans son livre. Nous voudrions simplement que le Seigneur nous accorde la grâce de pouvoir accomplir, non pas notre volonté, mais ce que lui, il avait donc destiné pour nous. Parce que lorsque nous étions dans les ténèbres, nous ne connaissons pas, nous accomplissons notre volonté. Nous cherchons à nous satisfaire dans beaucoup de choses. Mais quand il a ouvert effectivement nos yeux, alors nous avons compris. Ce qui était important pour nous, ce n'était plus de vivre pour nous, mais de vivre maintenant pour lui. Et en vivant maintenant pour lui, nous pouvons aussi réaliser aussi ta grâce et pouvoir aussi vivre aussi pour les autres. Oui, le Seigneur, notre Dieu, nous accorde aussi cette grâce. Alors que nous voyons effectivement que le temps arrive à pouvoir atteindre aussi son terme, comme notre précieux frère l'a lu effectivement dans les scènes écritures, que le Seigneur bénisse chez nous, mon précieux frère. Et là, nous démontrons effectivement aussi que le Seigneur, notre Dieu, a dit, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du temps. » Nous sommes vraiment reconnaissants pour cette promesse qu'il a eu à pouvoir faire dans les scènes écritures, et il a fait effectivement à ses disciples, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. C'est un privilège, une grâce effectivement de pouvoir être détaché de tout ce qui est contraire à la parole de Dieu pour croire simplement à l'absolu, croire simplement à la vérité. Là, nous avons certainement et sûrement l'assurance que... Nous sommes réellement dans le repos, nous sommes réellement dans la paix avec Dieu parce que réellement nous avons été amenés sur le fondement exact et que nous savons que même si aujourd'hui nos yeux se fermeraient, eh, le trompette sonnera retentira, alors nous sommes sûrs et certains que nos noms seront entendus. Souvenez-vous effectivement parce qu'il ne faut pas avancer ni marcher à la vérité comme si, comme je l'ai toujours eu à pouvoir le faire savoir selon les scènes d'Écriture, que la foi n'est pas l'aveuglement, effectivement, que on doit marcher comme ceci. Non, la Bible dit, la foi est une ferme assurance. C'est-à-dire qu'une certitude dont nous avons, que c'est sûr et certain que ça, c'est sûr et certain que c'est vrai. C'est comme quelqu'un qui s'avance ici, qui se dit, ah bon, je suis malade, mais si ça avance, effectivement, et il dit, mais je ne sais pas si vraiment je serai guéri, mais si c'est tout ça, ça pourra se faire. Vous savez qu'une telle personne ne pourra pas être guérie parce qu'elle n'est pas d'abord sûre et certain qu'elle pourra être guérie parce qu'elle ne croit pas à la guérison divine parce que si cette personne croyait à la guérison divine elle dit que je m'avance pour prendre la chose qui existe parce qu'elle existe alors je crois et quand je crois je m'avance pour pouvoir la saisir c'est sûr et certain que cette personne va voir la chose ceci est exactement aussi pareil avec la réalité ce que nous sommes appelés à pouvoir être comme fils et filles de Dieu être de croyance sur la terre ne soyez jamais des gens qui marchent simplement avec un problème, on ne sait pas peut-être que, et ça c'est pas ça. Est-ce qu'on est vraiment ici dans la vérité Est-ce qu'on est vraiment comme Dieu Il faut être quelqu'un qui est sûr. Amen. Un homme ou une femme qui n'est pas sûr et certain, il a un problème. Parce que, et vous devez remarquer cela, ce que le Seigneur n'aime pas des hommes et des femmes indécis. Quand tu es indécis, Dieu ne peut pas marcher avec toi. Parce qu'il ne peut pas te faire confiance. Il faut quelqu'un qui sait effectivement où il en est. Donc quelqu'un qui marche avec conviction. Il a vraiment cette assurance que là, Ici, là, même si je mourrais aujourd'hui, sur un certain, je le verrai. Mais si tu n'es pas sur les certain, quel endroit où tu es, et si tu mourrais, tu verrais Dieu, alors change. Il faut que tu puisses avoir la paix dans ton cœur que je suis... Là je sais que quand je serai là, ici je ne suis pas sûr. Alors, ne t'y accroche pas quelque chose dont tu n'es pas sûr. Il faut que ça soit quelque chose qui. Vous savez, c'est quelque chose qui est très important. Vous vous souvenez, comme le Seigneur l'a dit dans le livre de.. Je pense dans le livre des Hébreux. Et de là, il pouvait dire d'une manière aussi claire, en disant, mais. J ai, j ai, pendant 40 ans, j'ai eu mon cœur à l'endroit de ce peuple-ci qui a travaillé. Mais pour quelle raison, effectivement, ce peuple, il m'a toujours mis en colère, effectivement, et l'écriture nous montre, effectivement, au chapitre 4 de ce verset, le chapitre, c'était des Hébreux, au chapitre 4, effectivement, il dit, mais dit, la, la, la, la parole qui leur avait été annoncée, c'était la même chose. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé Il n'a pas trouvé la foi chez ceux qui l'entendaient. Alors vous pouvez remarquer une chose que... Je vais l'écrire avec vous, Hébreu, regardez bien ça. Hébreu, chapitre 3. Chapitre 3, d'abord. Et puis le verset... Je vais dire, chapitre 3, et puis je vais dire, c'est plus ça c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, le jour de la tentation dans les déserts, où vos pères en terre pour m'éprouver, et ils virent mes œuvres pendant 40 ans. Et aussi je suis irrité contre cette génération, et j'ai dit, ils ont toujours un cœur qui là, ils n'ont pas connu mes voix. je suis donc dans ma colère, ils n'étreront pas dans mon repos. Vous suivez cela eh non, pour verser, pour verser, et maintenant, on va venir verser le verset 17. Il dit Et contre qui Dieu fut-il évité pendant 40 ans Sinon contre ceux qui péchaient, et dont les cadavres tombèrent dans les déserts. Et à qui, jura-t-il, qui, qui n'entrerait pas dans son repos Sinon à ceux qui avaient désobéi. Aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Vous suivez cela Et donc, Seigneur, donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, aucun de vous ne s'en trouve exclu. Car cette bonne nouvelle vous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée de leur servit de parce qu'il ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Il y a toujours des hommes qui étaient tout à fait indécis, effectivement. Ils traversaient, ils sortirent effectivement de l'Égypte, arrivaient là, devant, c'était la mer rouge, mais qui, mais Moïse n'était-il pas bien pour nous de rester en Égypte, en fait Il n'était pas sûr de ça. Et là, avec cet homme-là où il était, effectivement, est-ce qu'ils allaient réellement arriver au bon port Effectivement, est-ce que ces dieux-là allaient vraiment faire en sorte que l'on qu puisse arriver Est-ce que nous sommes vraiment, nous sommes... Mon frère et ma soeur, un homme ou une femme qui est certain comme cela, Dieu ne peut pas en servir. Dieu aime des hommes et des femmes au caractère. Amen. Amen. Ils savent réellement ce qu'ils veulent. Ils sont pas comme de ceux-là qui chantent simplement, bon, je vais simplement chanter. Non. Quand, on, quand il s'agit de faire quelque chose pour Dieu, ce n'est pas pour un homme qu'on le fait. On doit être certain de ce mot. Mais puis on doit savoir aussi, effectivement, pourquoi on le fait, cette chose. Parce que ce n'est pas nous qui demandons, c'est Dieu, en fait, qui qui, qui demande et qui est l'auteur, effectivement, de ce que regardez, et parmi tous ceux-là qui, qui marchaient comme vous, vous le savez, il y avait de ceux qui, malgré que ils pouvaient voir au travers de, de, de ce chemin qu'ils qui avançaient avec autant des, des situations difficiles, lorsque même à ce moment les Coréens et les Latins se sont même révoltés, on en a assez Josué s'était mis, il a ce peuple. Il n'a pas eu à pouvoir entrer dans ce que le peuple dit, mais est-ce que ce peuple il a les yeux parce qu'il comprenait rien Malgré tout si Dieu était sur le chemin, il voyait, mais il n'était toujours pas certain. Leurs yeux, leur cœur et leur regard étaient toujours en Égypte. Et si vous aimez l'Égypte, allez en Égypte. Frère oui. il faut que nous comprenions ces choses parce que nous sommes en train de pouvoir avancer de plus en plus. Ok où les choses de Dieu doivent devenir de plus en plus aussi réelles parmi nous. Amen. Il ne s'agit plus de jouer en fait les chrétiens le saint. Amen. Parce que tout sera donc démasqué et révélé. Il faut qu'effectivement que nous soyons conscients d'une chose, c'est que c'est le temps où la parole de Dieu doit obéir encore Amen. davantage, et plus encore davantage effectivement, et ceux qui sont des dieux doivent encore s'approcher de Dieu. Et ceux qui ne sont pas des dieux. C'est pour ça qu'il faut toujours examiner ton cœur à toi. C'est dans ce cœur-là que Dieu veut travailler. Amen. Amen. Ça a toujours été la grâce de Dieu et l'amour de Dieu à l'emploi, effectivement, des croyants. Et vous pouvez l'observer. Et c'est comme ça aussi, même en marchant, Dieu dit à Moïse il dit, bon, retire toi quand même, je veux complètement détruire ce cœur. parce que. Ils ont toujours un cœur qui s'étarent, et chaque fois c'est toujours comme ça, les butes, les, les murmures, les sécines, n'est-ce pas, on pousse un peu, j'agis, ils voient, mais après, et après on l'avance, et puis ils, ont, ils sont jamais contents, jamais certains. Mais ils ont eu besoin de pouvoir dire, est-ce que Dieu prend le pain mais Je lui ai donné le pain. Ils l'ont vu. Oh, mais maintenant, nous mourons des soirs, tu nous as amenés ici, encore, encore. En fait, leur cœur n'était pas certainement attaché à ce que Dieu faisait. Y a t il pas, pas, pas de bruit Avec-il pas d'eau Maintenant, je vous ai amené dans les désert. Oh, frère et ma soeur, jusqu'à quand, oh, frère Ton cœur à toi serait-il ramené aux choses de Dieu Chaque fois, tu regardes là-bas, là-bas, Oh, peut-être là-bas, c'est bon. Mais si là-bas, c'est bon, vas-y. Amen. Amen. Frère, notre Dieu n'est pas un Dieu de sentiments humains comme nous le sommes. Vous avez remarqué, frère et soeur, c'est que, et, et, vous, vous, vous savez, on ne peut pas vous expliquer Dieu. Non, non, non, non, non. Si quelqu'un dit que je vais vous expliquer Dieu, il vous trompe. Mm -hmm. Dieu se révèle à toi. Amen. Amen. Amen. Et quand il se révèle à toi, il s'explique lui-même à toi. Amen. Amen. Alors, il y a des choses que tu peux parler, des choses, je ne sais pas même pas l'expliquer, mais Amen. le Saint-Esprit de Dieu. C'est ça le secret pour les hommes. Le Saint-Esprit de Dieu. Donc, on peut prendre la révélation dans, dans, dans, dans, dans, dans, dans, dans l'Apocalypse et tout ça. On peut bien le lire, effectivement, et l'apporter. Plusieurs seront ainsi, seront toujours à choper. Mais les élus de Dieu ont quelque chose de particulier. Vous savez ce que c'est? C'est ce qui est écrit. Ils seront tous enseignés de Dieu. Le Seigneur, lui, il vient pendant que la parole sort. Le Saint-Esprit prends la même parole effectivement et te le révèle encore davantage. Parce que le prédicateur ne peut pas te révéler. Pourquoi tu dis Amen. Pourquoi tu dis Amen à la parole. Parce que l'esprit qui est dans la parole s'est réveillé à toi. Amen. Pourquoi l'autre qui est assis à côté de toi, il ne bouge pas. Lui, il est en train de taper dans sa tête effectivement. Ça, ça veut dire ça. Il a voulu dire ceci, ceci. Mais toi, tu dis, Alléluia. Pourquoi Parce qu'il y a la fraîcheur qui vient de toi. Amen. C'est la chose comme le Seigneur. La Ainsi donc, on peut voir que même lorsqu'ils ont donc continué la marche en marchant jusqu'à arriver à Cadès parmi les espions sont donc partis, effectivement, parce que bon, il fallait qu'on puisse voir ouais, effectivement la terre en question, et ils sont donc partis. Et ils sont donc revenus. <rire> C'est extraordinaire, frère et soeur. Ces hommes-là, même ceux qui étaient, ils sont quand même revenus avec un témoignage libre la terre en question. Elle est exactement comme le Seigneur notre Dieu a dit. Mais alors, mais l'a dit. Alors maintenant, non, non, non, non. Mais il y a un problème, le mais Il y a un problème. Quel est dans ce problème Mais nous sommes comme des sauterelles aux yeux de fils d'Anac. Donc ils sont tellement des géants. Alors c'est sûr et certain que nous ne pouvons pas prendre possession de cette terre. Malgré que nous avons vu qu'effectivement, que c'est ça le problème frère, on peut être assis et même là, voir et entendre, ne rien voir, ne rien comprendre, ils sont entrés, Frère, si vous, vous pouvez entrer, je ne sais pas comment vous, vous êtes, mais imaginez que Dieu vous l'ait dit d'abord, et vous entrez, vous le voyez, allez-vous, allez pas vous accrocher à la parole de Dieu, c'est sûr, hein? et voyant ce que Dieu avait dit, Je j'entre, je vois l'action de Dieu ainsi et de suite, mais on a l'exact éternel. Tu dis, Seigneur Dieu, tu es vrai. Amen. Tu as dit que, même si les hommes nous ont dit que, oh non, vous savez, Dieu n'a agi que dans les temps des apôtres, comme en ce temps-là, il a dit dans les temps des apôtres, effectivement, maintenant, nous, nous avons des hôpitaux. Pour bon, simplement prêcher notre euh, prédication, un peu, selon notre religion, selon notre doctrine, effectivement, Mais quand on a prié pour les malades, là, les temps de malades sont passés, parce qu'il n'y a plus d'apostolat là, on fait les ministres apostolats, non, c'est passé Mais que Dieu t'ouvre les yeux, toi, de pouvoir arriver à pouvoir voir que nous, là, on voit qu'effectivement, qu et c'est bizarre, on a prié pour cette personne, on a vu que la personne est guérie. On a pleuré la parole du Seigneur, la chose s'est accomplie. Qu'est-ce que tu vas dire? dire Mais tu vas dire, mais toi. Ta parole est vraiment la vérité. Parce que si les églises ne le croient pas. Mais tu confirmes effectivement que c'est si vrai, ta Bible à toi, ta parole, à toi la vérité. Donc moi, je m'accroche à ce que toi tu dis. C'est ça, le caractère d'un fils de Dieu. Et c'est ça qui s'est passé lorsque Josué et Caleb sont entrés aussi, ils sont venus en même temps aussi. Il dit, mais le Seigneur l'a dit, mais oui, certainement. Puis il dit, mais oui, mais, mais il y a des fils qui effectivement ils sont tellement géants. Est-ce que nous pourrons, nous pourrons pas. Il dit, non, non, non, non. Nous ici, nous sommes plus le capable. Nous avons donc cette capacité, pourquoi? Parce que, que l'éternel, notre Dieu, l'a dit. Puisque Dieu l'a dit effectivement pour nous, alors c'est sûr et certain que nous sommes plus que papa. Cette terre nous appartient. Voyez-vous, mon frère et ma soeur, cet homme ici, depuis qu'il était sorti, il savait effectivement pourquoi il était sorti. Et quand il marchait effectivement sur le chemin, les obstacles, effectivement, n'ont pas perturbé sa foi. Mais par contre, effectivement, ça aurait été taillé encore davantage. Parce qu'au travers des épreuves comme ça, effectivement, il faut encore voir la main de ces dieux, effectivement. Parce que lui, est qu il regardait ce qu'il avait comme différent par rapport aux autres. Quand ils ont eu la mer rouge, effectivement, fermée, les gens ont fait la mer s'ouvrir, effectivement. Mais ils n'ont pas pris à cœur ce que Dieu a fait. Les autres, effectivement, disent, mais, comme, comme il dit une chose, il dit, mais, mais oui, notre Dieu Il a ouvert! Donc, nous avons traversé. Vous m'avez Dieu. Donc, si un peu comme ça, effectivement, il est capable Amen. de faire plus son corps. Amen. Mais les autres, non, mais peut-être qu'ils ont vu. Non. Ils ont traversé quelque part après. Murmure. Oh, mais. Et c'est qu'il n'y avait pas de paix en Égypte. Oh, mon frère. Quand tu avances avec Dieu, qu'est-ce que tu vois Qu'est-ce que tes yeux à toi voient Et ça, nous puissions arriver à pouvoir nous poser la question, vous voyez, et voir la aussi, parce que nous clamons toujours très haut d'être de, des croyants, des croyants, effectivement. Pourquoi Ça va pas. Vous savez, c'est comme. C'est comme. Là, j'ai déjà porté la parole, effectivement. et Je vous en très Mais regardez bien, il y avait une dame, effectivement, là. Je suis simplement après avoir porté la parole, parce qu'elle avait, avait annoncé le désir de pouvoir compris pour les malades. Mais. Alors, la dame, effectivement. Quand je suis revenu, la dame s'est approchée de moi. Dis, mais, il dit, mais s'il vous plaît, est-ce que je peux vous parler Je lui dis, mais il n'y a pas de problème, madame. Il dit, mais pourquoi est-ce que et, et, je n'arrive pas à pouvoir voir de, de Dieu ce que, ce que je demande et est -ce que Je l'ai regardé. Je, je lui dis, mais madame, je vous ai trouvé dans cette église. Madame, je vous pose la question, vous regardez. Je lui dis, mais vous dites que vous n'avez pas obtenu, ça fait des années, c'est comme une malédiction sur moi. Je lui dis, mais je vous pose la bonne question, madame. Est-ce que vous l'avez d'abord reçu comme votre sauveur personnel Vous savez, à cette question, quelqu'un qui est assis dans une église, vous lui posez la question, c'est comme si vous dites, mais frère, enfin, monsieur, vous n'avez vous pas vu que j'étais assis là. Que je pouvais aussi me réjouir à, à, à prendre la Bible aussi. J'ai dit, mais le, madame, vous l'avez reçu comme votre sauveur personnel. Parce que je crois que ça fait longtemps que vous êtes là. Oh oui. On dit, vraiment, vous l'avez reçu dis, « mais si vous l'avez reçu, madame. Est-ce que vous avez été baptisé Ah non Comment alors vous venez que vous l'avez reçu Parce que si vous l'avez reçu, votre cœur va travailler. Mais c'est sûr et certain mon frère, bien aimé, frères et soeur. Et ce n'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe La, la Bible dit, comme l'avons entendu. C'est lui qui croit et qui sera baptisé. Sera sauvé. On ne peut pas prêcher les saluts sans le baptême. Les deux vont ensemble. C'est la vérité, non? Amen. Et toi, quand tu reçois le Seigneur, tu sais que non, je dois mourir. Amen. Donc ça, c'est quelque chose qui vient. L'apôtre Pierre l'a dit, répandu. Oh mon oh, frère, qu'est-ce que nous Il dit, mais vous Amen. Et que chacun de vous soit baptisé. Amen. Au nom de Jésus-Christ. C'est vrai, non, non mais Même vous, quand la parole vous est apportée, effectivement, après vous le voir dans les Saintes Écritures, qu'est-ce qu'on voit Le Philippe avait dit de bien. C'est pas vrai C'est quand c'est assis, effectivement, entre les points. C'est le Saint-Esprit qui a poussé tout. Quand Dieu est en action et que la parole de Dieu a son effet dans le cœur, les choses s'emboîtent effectivement avec les Saint-Esprit. Mais ce pas vrai Parce que le Saint-Esprit vous conduit à toute la vérité, non Vous suivez Quand le Seigneur, l'Esprit-Seigneur a poussé, effectivement, Philippe à arriver là, et puis cet homme a dit, mais assieds-moi, etc. Et puis, explique-moi, parce que je vais comprendre. Et quand on a commencé à expliquer maintenant qu'est-ce qui s'est passé, oh là là là là, le cœur de l'homme brûlait parce qu'on lui parlait de son sauveur, son redempteur. C'est lui dont, effectivement, il, il soupirait aussi. Il désirait. Donc, il est venu parce que quand il n'était pas encore éclairé, il lisait la parole, travaillait, mais il comprenait pas. Il a été mené comme un homme, il est Dès qu'il parle, tout là, ça travaillait parce que c'est un prédestiné. Amen. Mon en frère fait, ma soeur, quand Dieu t'a connu d'avance, lorsque la vérité est apportée, la parole de Dieu, vrai, tu y es, ça travaille dans ton cœur, tu veux connaître davantage. Pas dans le mauvais sens, mais toujours dans la vérité. Amen. Avec des bons sentiments, pas des questions pour de chercher des non. Des questions parce que, frère, je n'ai pas très bien compris. Parce que pourquoi je veux avancer dans ma foi C'est dans ce contexte-là que le Seigneur, lui, donne l'éclaircissement. mais quand tu es toujours avec un, un esprit de contradiction, de disputes, évidemment, on t'a mis la réunion, le sœur, tu, tu sais, mais moi, je pense que Dieu ne peut pas t'éclairer. Tu vas rester simplement avec un esprit religieux qui s'accroche Vous ne direz jamais Seigneur, nous ne savions pas, nous ne savions pas, moi, pour moi, je suis convaincu. Mais sachez que Dieu vous parle, frère, Dieu vous parle, sœur, parce qu'un esprit religieux, c'est un esprit très trompeur, tu crois vraiment que tu y es arrivé. Mais il faut réaliser une chose, c'est que la Bible dit, on reconnaîtra toujours l'arbre à son fruit. Amen. Amen. Tu peux avoir des grandes feuilles et tout ça, c'est bon, mais quel est le fruit que tu donnes Ta sémence ne doit toujours produire selon son esprit. Si c'est un esprit religieux il doit produire ce qu'il est. Mais si c'est un esprit qui vient de Dieu, donc c'est l'esprit de Dieu, alors les choses sont tellement différentes. La, la disposition même du cœur de, de la personne, effectivement, c'est comme cela que Dieu aime s'aimer dans un terrain qui est déjà défriché. On dit, mais défrichez-vous autre chose, effectivement. Il vient avec un, un terrain là tout à fait nettoyé, il vient s'aimer. Donc il va pouvoir il va avoir fait sa maturation et effectivement. Et c'est comme cela que cet homme... Effectivement, pendant que Philippe lui parlait, Philippe a abordé la chose, effectivement, de montrer de qui il s'agissait avant le en. Il a entendu Voici l'autre Qu'est-ce qui empêche que je ne sois donc pas... Pris? Donc, c'était quelque chose qui venait véritablement de l'ombre de son cœur. Mais c'est comme, frère, vous voyez, cela a été quelque chose qui, au-dedans de son homme convaincu, ce qui veut dire que, même si toi, tu as été baptisé quelque part, parce que tu t'es senti forcé pour faire plaisir à quelqu'un, effectivement, oh, je vais être baptisé quand même. Écoutez, frère, ça, c'est pas un bon baptême. Même si c'était au nom du Seigneur Jésus, quand c'est pas, à vraiment, avec une femme assurance, conviction, que tu es convaincu, ça ne vaut pas la peine. Le véritable matin, c'est quand tu es convaincu. dis, ça, c'est ma vie. Tu dis, je le ça, ah, ça c'est l'invitation au Seigneur. Pas quelque chose parce que le message a dit, je dois me faire baptiser, sinon, je vais à en enfer. Je l'ai fait quand même. Tu es à en enfer quand même. Vrai. Non, c'est vrai. Parce qu'il faut que tu sois d'abord convaincu dans ton âme. Et non, je ne le fais pas parce que je veux faire plaisir à telle à C'est parce que mon âme à moi a été touchée au plus profond. Je réalise dis que oh sans toi, je ne peux absolument rien faire. Je t'aime tellement que je vais être à toi. Tu es venu pour appartenir à ce monde parce que je suis fatigué. J'y étais dans ce monde. J'ai tout fait. Je n'ai pas vu de progrès dans ma vie. Mais quand tu es venu toucher mon âme vu que ma vie a complètement changé. Alors, j'ai de tout mon cœur. Voyez-vous, frère, quand l'évangile touche ton âme comme ça, tu ne vois plus quelqu'un d'autre qui fait que lui. Alors, tout autour de toi devient Alors, quand on te dit, mais il veut que tu sois baptisé, c'est très tôt matin, tu es là. Et tu es baptisé en son nom. Quand tu sors, tu es tellement si Parce qu'il faut que cela. Alors, j'ai dit, madame, madame, madame, vous avez un sérieux problème. D'abord, vous ne l'avez pas dans votre vie. Exactement. Il faut que le cœur soit vraiment ouvert. <rire> et là, devant tout le monde, je dis, madame, vous voulez, tu dis, madame, vous voulez le recevoir maintenant, là, comme votre... Et pourtant, c'était quelqu'un qui allait souvent à l'Église. Il dit, mais vous, vous savez, frères et sœurs, ce qui est merveilleux, c'est que c quand vous vous tenez avec la personne, vous parlez, et Dieu vous accorde la grâce de pouvoir voir la personne est assise ou il n'est pas assise. La personne qui joue bien où il est vide. C'est une grâce, frère, parce que Dieu aime la personne. Ah oui, parce qu'il ne peut plus monter aussi ciel, tout le monde dit, ah, croyant, bah, pas de problème, puis il te parle, mais il était bon, et est c'est là. Mm -hmm. Mais quand il t'accorde la grâce, c'est pour ça que beaucoup de gens ne se rendent pas compte. Quand Dieu te parle, même révèle même ton problème, glorifie Amen. Ne Amen. sois jamais fâché dans une assemblée quand vous entrez. Dieu, parce que et, Dieu parle, et puis, la personne ne vous voit pas, elle vous parle vous, vous. puis, vous, c'est Dieu qui vous parle. Ne vous fâchez jamais. Glorifiez Dieu. Amen. Parce que si Dieu vous pointe du doigt, c'est parce qu'il vous connaît. Il ne veut pas vous perdre. Les beaucoup ne comprennent pas. Oh, c'est comme si on a prêché contre vous. Qui peut s'éteindre de vous prêcher contre vous Quelqu'un, on va, on va avoir à prêcher contre Amen. vous. Je ne suis pas intéressé à savoir ce que vous faites. Mais les Saint-Esprit, je... Et là, il te posent du doigt, tu sens que, parce que quand tu es assis, tu sens que là, ça touche les mains. Ah, ah Seigneur, ce que tu veux, si je ne vois pas Montre au plus clair, montre-moi encore plus clairement. Parce que pourquoi Je ne sais pas si demain je prends votre démon. Si tu venais aujourd'hui, dans quelle condition je veux partir Accorde-moi la grâce parce que je vais être prêt. Et quand la trompette sonnera, que j'entends ta voix, que je vienne vers toi. Je dis, madame, vous voulez le recevoir maintenant là ah, ah. Ah, oui, oui, parce qu'il ne faut pas attendre, tu dis, mais, tu ah, disais peut-être que c'est pour toi que Dieu a voulu que je vienne. Tu dis, oui, frère, parce que Amen. Dieu peut déplacer, hein? Amen. C'est hein? pas la foule qu'on jette, donc je parle, non, oh, nous, c'est 50 millions, 150 millions, frère. mais c'est peut-être une c'est moi que Dieu veut sauver. Hein? C'est pas l'habitude que Dieu cherche, c'est toujours une âme. Une âme qui est convaincue par les Seigneurs, mais également une royaume. <coughs> comme ça. Il dit oui, je l'accepte. Je dis, tu veux que je prie pour toi Oui, de tout mon cœur. Et j'ai prié pour elle. Oui, j'ai dit, bien. voir votre pasteur et vous je vous baptisez. Parce que moi, je ne savais pas le faire, effectivement, parce que... Et puis je dis, moi, <rire> Dieu, Dieu sait ce qu'il veut. Mais ils sont simplement les choses. Comme s'il voulait que je puisse avoir le temps de baptiser, je prie, je prie que Dieu ait Que te le baptiser. Je ne sais pas, je prie simplement que Dieu a pas la grâce. Donc, simplement pour dire que Dieu me parle. Simplement pour dire une chose qui est très importante. Parce que lorsque nous accrochons au Seigneur, lorsque le Seigneur nous a la grâce de pouvoir nous tenir dans une voie dans une marche, effectivement, et avec lui sur son chemin, nous devons être et certains de ce à quoi nous sommes engagés, et avec qui effectivement nous avançons, et comment effectivement c'est Dieu attend de nous, et c'est que c'est Dieu vraiment attend de tout un chacun de nous. Et comme je le disais encore tout à l'heure, certainement, il a dit, mais. Puisque le Seigneur, notre Dieu, a dit, nous avons la capacité de pouvoir prendre possession de cette terre-là. Parce que, moi je le crois. Vous Parce que je crois ce que Dieu a dit. Je suis fermement convaincu. D'abord, après avoir fait traverser effectivement la mer rouge, on arrive effectivement ici. Si vraiment Dieu n'était pas capable. Voyez-vous, ça, c'est une réflexion spirituelle n'était pas capable de nous amener vraiment au bon bord, eh bien mon frère et ma soeur, et vous, vous souvenez quand même, lorsque vous étiez devant la mer rouge, il n'y avait pas d'ici, on pouvait mourir dans la mer. Même quand la mer s'est ouverte, vous dites bon, je vous ai ouvert le chemin, je ne suis pas capable de vous amener au bord, la mer vous le Je dis, mais non, ce n'est pas possible. La mer était vraiment ouverte, dit, On a vu le chemin tracé. Le chemin était tracé en fait. Donc ce chemin était celui que Dieu avait tracé et il était enfoui par la mer. La mère disait, mais ne l'ai pas le foi, mais il était là. Donc, quand Dieu nous avait sorti le là le chemin, parce qu'il y avait très bien, c'était pas mourir, c'était lui au devant. Donc, le chemin-là, il le connaissait quand, dès avoir la fondation du monde, Amen. il avait vraiment bien tracé ses frères. Dieu ne fait pas de choses comme un homme avec' Il dit, je suis la foi et le médecin. Amen. Donc, tous les jours de ta vie en toi, avant même que tu sois professeur saint ta main. Et désormais pour entendre. Dieu le connaissait. Ce que tu penses en ce moment-ci. Ce qui passe effectivement dans ton imagination. Tout ce qui sort effectivement dans ton fort intérieur. Pendant que tu es assis là, Dieu le sait. Amen. Amen. Satan ne peut pas le savoir. Ça c'est impossible c'est impossible. Dieu sait. Il le sait. Parce que Satan n'est pas la parole de Dieu. La parole est celle qui somme les vents et qui Il révèle aussi le cœurs. effectivement, c'est le domaine que Dieu se lui-même a préservé. Et Satan ne peut pas y avoir accès. C'est vrai. Non, Dieu touche ton cœur et te parle effectivement, c'est Dieu qui te parle. Le travail de Satan, ce qu'il était là, il te distrait. Bien sûr, c'est la vérité, c'est la vérité il dit. Il t'est distrait. Non, pas là, pas là. non, Lorsque Dieu veut lui, c'est que c'est qu'il veut t'instruire. Allez, mais quand nous sommes sortis là... Si on arrivait à cet endroit-là. Si Dieu était incapable, ça dit que ça, c'est comme ça là, que Joseph veut parler. Si Dieu était incapable, quand même, quand même, quand même, quand même. Là, la mère était devant, on lui dit, bon, il ne sait pas Il n'y avait même pas de bateau. Avec nos yeux, on ne fait pas. il lui dit, mais ceci si est impossible, comment va-t-on s'en son. Et là, pendant nous étions tellement là, telle fois pour de la question, parce que là, Pharaon, Satan, c'est lui, mais tu as laissé partir ce peuple ici, si, il arrive à atteindre son peuple, moi je suis perdu, parce qu'il les témoignages, c'est l'a rendu. Que le Dieu d'avant, que les dieux, dieux tout puissant. Mais Amen. ce que Satan ne veut pas, c'est que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit honoré. C'est pourquoi il joue sous vos doutes. Pour ne pas avoir confiance en Dieu. Parce que quand tu t'accroches tu à lui, tu vas le glorifier. N'étais-je pas dit que si tu croyais, qu'est-ce qui va se passer Tu verras la gloire de Dieu. Ah et tu le réussiras C'est pas vrai Tu sûr Alors, il Alors, pendant que nous étions là, on train de pouvoir nous poser la question, effectivement, et tout le monde est. Et vous savez, ça se voit il dit, mais. Oh, Moïse, y avait-il pas de sépules ?» Vous savez, vous souvenez, non Exo. Vous connaissez les oui, y... il n'y avait-il pas de sépulcre que... Je crois que nous pouvons te venir, hein, parce qu'on peut penser que cet homme est tenté de pouvoir dire des choses aujourd'hui. Je crois que c'est une raison je vais le chapitre 12, 13, pour pouvoir le trouver. Merci, Seigneur. Chapitre 14, verset 8. Là, on repart ici, mais... 9. Exode 14, verset 9. Le les Égyptiens le poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée. Vous entendez cela Tous les chevaux. Et bien encore, Exode chapitre 14, verset 9. Le les Égyptiens le poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon et ses cavaliers ses cavaliers et son armée, les ateliers campés près de la mer vers... Qui a eu vis-à-vis de Baltzéphon. Pharaon donc approchait. Les enfants d'Israël levèrent le ciel, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Oh là là! Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'éternel et dirent à Moïse N'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Alors que lorsqu'ils étaient en Égypte, effectivement, ils avaient pu voir la main puissante de ces dieux qui montraient quand Moïse lui a posé la question, qui dirait ce qui m'envoie vers vous. Et il me dit, mais dis-là que les Jésus m'envoient vers vous. Amen. Le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Gloire à Dieu. Le même hier, aujourd'hui, l'éternel. Les Jésus est toujours toujours présent. Il est arrivé cela, et puis quand il est venu, il dit Quand j'arriverai, ils vont me Oh, mais est-ce que ce Dieu est vraiment à Paris Il dit Bon, ne t'inquiète pas. Déjà, gens qui savent que Abraham, leur père, le Dieu en qui il a vécu, est un Dieu de miracle. Parce que d'abord, il était vieux avant ses agages, et aussi sa femme, effectivement, Sarah aussi, et aussi sa vie, effectivement, ainsi, aussi, de me Mais j'ai fait quelque chose. J'ai rajeuni Abraham, j'ai re-géni ça. Amen, Amen. Amen. Et Abraham, mon serviteur, avait toujours froid en moi. Malgré que la chair était en téléphone, elle m'a s'est détérioré. Et il est contre la point que son corps était déjà usé. Mais il avait une pleine conviction en moi. Sachant que ce que moi, je peux promettre. Il avait foi. mais je ne pouvais pas failler. Malgré ce que ses yeux pouvaient voir, il ne considérait pas ce que le Dieu voyait. Mais considérez ce que moi je l'avais dit. À cause de l'amour qu'Abraham avait à moi. Quand vous aimez quelqu'un, vous avez une pleine confiance. Vous savez, les doutes ne prennent pas l'amour. Vous le voyez Amen. la vérité. C'est la vérité. Si vous aimez le Seigneur de tout votre cœur, comment serait-il possible que vous puissiez nous Vous savez, il y a quelque chose que vous devez savoir, ça c'est très important. Le Seigneur a dit, quand on lui a posé la question, quel est le bon, le plus grand de tout le commun? Il a dit, écoute moi Éternel notre Dieu et le Seigneur. Mm -hmm. Tu l'aimeras tout, de tout ton cœur, de toute ton âme, de ta force, de toute ta pensée, de tout ton être. Mm -hmm. Si tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, cœur, tu as une pleine confiance en ces si dieux, tu t'es confié, il, il est ta vie, il est touche tu es. Comment pourrais-tu euh, avoir Vous savez que Adam ne pas douté de Dieu. Vous savez que Adam ne voulait pas douter de Dieu. Vous le savez Amen. Vous le savez? Amen. savez Vous pourquoi il ne voulait pas douter de Dieu Parce que Dieu était son père. Amen. Il connaissait Dieu. Amen. Satan ne pouvait pas venir vers Adam. Amen. mon frère. Il sait vers qui il peut aller. On ne sait pas. Il allait la vie, effectivement, donc la partie, mais s'il allait faire Adam, il savait très bien qu'il avait échoué dans le monde. Amen. Amen. Résister à Satan d'une fois ferme, il va Amen. Mais il sait que si je touche à celui-là, là, là, Je connais la radio, il connaît les radios. Hein? Il a poussé les boutons, bouton. Et là, je n'ai pas de problème. Si je vais maintenant répandre le murmures, je connais les radios. Hein? Je pousse les boutons simplement, vous allez voir. Mais il sait que là, si tu approches à celui-là ou à celle-ci, il n'y a pas de radio. Tous les boutons ont été déconnectés, et tout a été déjà détruit, il voir un canal. De... Amen. Amen. Verset Vous savez, vous dites, mais frère, je sur oui, frère, je veux vous montrer une chose encore pour vous comprendre que c'est la vérité, suivez. Vous connaissez Abraham, il avait un fils, non Vous connaissez son nom, non Isaac. Comparer un peu avec nos enfants d'aujourd'hui. Son propre père le prend et il monte et dit, on va offrir de holocauste à votre Dieu. Vous connaissez cela, non L'enfant prend. Donc, la fois par les bois, ainsi de suite, effectivement, et, et papa avait le couteau, et ainsi de suite, et puis le feu. Il monte. Il dit, mais père, il dit, me voici mon fils. Vous connaissez Vous mm -hmm. l'avez souvent entendu, c'est s'est dit, Mais voici mon fils. Il dit, mais père, mais nous montons. Hein? Voici donc le couteau, papa. Voici donc le bois. Voici le feu. Et la question Où est donc lion L'agneau pour les sacrifices. Vous pensez que Dieu nous conduit à pouvoir lire ces choses-là pour simplement votre histoire, historique Parce que ça fait des années que de vous connaissez. Il y a beaucoup de ceux ici qui peuvent vivre, mais il n'y a pas besoin que vous dire. parce que vous connaissez. Vous pensez que Dieu ne fait pour rien Vous allez sur le Ça, c'est la vérité. Ça. Regardez. Et pendant que son père lui a dit, il dit, mais hey, mon fils, le Seigneur, notre Dieu, c'est pour vous. Amen. Et puis il avance avec son fils. Son fils là qui l'aime L'enfant voit papa parce que si l'enfant posait la question, voici les bois, voici le feu, voici les boutons, c'est que l'enfant toujours eu son père le non c'est la vérité, non Amen. Il sait comment on fait, on prend la rue, effectivement, des, les sacrifices. On lit, on lit, on, on met là sur le lit, on met le couteau en cours parce qu'il fallait le faire sauter les sangs. Mm Vous -hmm. non Et mm -hmm. puis, on offre le sacrifice, effectivement. Et l'enfant voit le papa, son propre père. Il fallait apporter l'amour. Un... Le papa qui prend encore. Il le presse sur sa poitrine. Mon fils. Et puis il prend ses mains, comme ça. Et puis il lit les mains. Et il prend l'enfant, il, le, il le bouge encore. Il lit effectivement ses bien, sans que l'enfant puisse se le battre. Il faut dire, mais papa, tu es devenu fou! Parce que ça, c'est pas possible. Mais on voit fait, on fait ça faire un agneau, pas un humain, papa! Réveillez-vous. Même pas possible, il y a un problème si c'était chez nous, si 112, pipon, pipon, pipon. Mon papa, à la maison, il a attrapé la folie. Mmh. C'est vrai, non mmh. oh oui. Mmh. J'ai vu parce que, et, et puis en plus, nous sommes dans un pays démocratique, j'ai tous les droits. Et puis, de toute façon, frère, il faut que vous lisiez bien les Saintes écritures, hein. Jusqu'à ce point, quand même, papa, non, non ça. Je peux accepter tout, mais pas jusqu'à ce point, papa. Que tu me lis Que tu me lis les pieds, les mains Et c'est pourquoi Pour me couper la grâce ah, ah, ah. Non, non, non, non, non, non, non. Je fais tout ça pour toi, mais là, en tout cas, je crois qu'il y a un sérieux problème. La femme, elle est faite comme ça. Honore hein? ton père est ta à... Amen. Amen. Vous savez l'écriture C'est le commandement. Hein? Avec la promesse. hein. Et tes jours seront donc prolongés. Tu seras donc ping. Un enfant qui manque de respect à son père, à sa mère. Et tu as que Dieu encore la grâce. Amen. Voilà que l'un et Abraham prend son fils Isaac, il, il le lit bien calmement là. Voilà, Isaac n'a même pas bougé. Il n'a même pas jugoté. Il s'est laissé faire. Papa a lié les pieds, papa a lié les mains. Et puis papa a étalé bien le bois, le tel, hein, l'a étalé là. Et puis papa soulève son propre fils là. Hein. Seigneur, voici donc ce que tu m'as demandé de ne pas faire. L'enfant entendait. C'est vrai, non L'enfant entendait. Vous oh, Papa, tu pries en plus pour pouvoir lui dire, Mais je crois qu'il y a un problème là, quelque part. Il pouvait se faire, il pouvait se révolter, ou même se voulait rouler par terre et se débattre. Et puis il commence à dire, au secours, au secours, qui est en bas, Félix Papa, il la raison, venez, venez, venez, venez, me secouer. Il n'a pas. Appareil, parrain est allée là, effectivement, elle a vu le bois Et est pour oh, que Dieu bénisse Isa. Amen. Mm -hmm. Quand Dieu aime, quand on aime Dieu, il y a quelque chose que Dieu bénisse. Amen. Amen. Frères et fils, les filles de Dieu sont Amen. pas des révoltés. Amen. Hein, vous dites, ah, vous avez entendu. Hein, moi, je ne vais plus aller s'enlever, je ne vais plus. Tu viens dans l'assemblée seulement pour que tout soit bien pour toi. Amen. Quand tout va mal, hé, hé, hé. On regarde les lois, et comment ça va se passer encore là-bas? Et on va voir un peu si la tempête calme alors je viens. Tu es des nôtres ou tu n'es pas des nôtres? Alléluia. Si tu es des nôtres, tu devrais rester pour combattre oui. quand même. Parce oui. que tu combats pour la cause. Amen. Sache que quand Dieu est à l'action, Satan va se déchaîner. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Et nous devons savoir quelle position nous devons Adopté dans le que de Dieu. Oh mais, il ne s'en va pas détruire. Il y a des là-bas. Tu commences à voir qu'il... Non, en tout cas, en tout cas, cas qu'est-ce que tu commences à voir? Tu penses que quand tu es venu enseignant, c'est sur des émulsions au velours. On est tenté d'être vendés. Donc, on voulait à Dieu, pas de problème. si, je crois en Dieu, il n'y a plus de problème. C'est sûr et certain qu'il n'y a plus de problème. Non, le chemin est tout tracé, mais l'ennemi adversaire va te secouer, il ne voudra jamais croire que tu gardes toujours ta foi jusqu'à là, c'est la vérité, c'est la vérité, son objectif de voir te détruire, toi, mais tu ne te rends pas compte, il est rusé, il... C'est qui viendra avec, vous savez comment il est tellement intelligent, un, diabol... un démon, parce qu'il est tellement intelligent, vous vient... savez comment il peut vous avoir, où... c'est comme ça qu'il a sur les gens. C'est les toi. Les toi, c'est les toi. Mais les toi, ce n'est pas quelqu'un d'autre, C'est toi, c'est les toi. Donc tout ce qu'il doit faire, c'est toujours avec toi. Et toujours pour toi. L'autre nom. L'autre nom, mais toi toujours. C'est moi toujours et avec moi. Et c'est toujours pour moi. Et il n'y a que moi. Si y a, si a, si a, si a l'homme le plus beau sur la terre, il n'y a que toi. Mm -hmm. S'il y a l'homme le plus, le plus, le plus, le plus le plus que toi. S'il <sluglements> y a la femme la plus belle sous la terre, il n'y a que toi. Quand moi je passe, c'est les roues, je dégage. <ýments> parce que pour tomber, il faut d'abord se dégage. Passe, et puis après, tu tombe. Ah oui, parce qu'il faut d'abord que tu passes. On dégage, et puis ça tombe. Il est tellement très C'est pourquoi le Seigneur notre Dieu nous montre la voie juste à pouvoir suivre effectivement pour que nous soyons prêts. Alors, lorsqu'il. Et puis son fils, il est mis là, la de décroissait au papa, pour dire, mais je ne papa, bon, il, il a fait ça, il a mis, puis il a, a prié, puis il va me prendre. Et puis il va rentrer à la maison. On voit simplement le papa qui sort son couteau. J'aime ma main. Frère, cet homme, que Dieu soit béni. Le papa sort les bouton. Et ce qui est ce c'est que l'enfant pouvait voir dans, dans son pays, dans son regard, d'abord autant d'amour pour lui. Parce qu'Abraham aimait son Parce que Dieu lui a dit, il dit, mais ton unique là, celui que tu aimes, tant ton Isaac, là, Dieu a pointé. Là. Parce ah, l'aimait Et puis, Isaac, c'est savait que son père l'aimait beaucoup. Est Mais ce qu'il a aussi découvert, c'est qu'on a de l'amour que son père avait pour lui, son père aimait plus de... Amen. Amen. Et son père Amen. avait confiance en son Dieu que si aujourd'hui j'étais Isaac, moi je cette... dépossède. Voilà comment un fils de Dieu résonne. Isaac, si moi je déposais aujourd'hui, avant je ne pouvais pas t'avoir. Ta maman est la preuve, moi-même la prévu. Si j'étais aujourd'hui. Amen. Amen. J'étais dans le bouquet, je dans le saleté. Je ne veux plus de respectable de mon frère et ma soeur. Amen. Amen. Amen. Pourquoi je dois me dire que je Amen. suis tel frère, Telle soeur, et je suis plus spirituel? Je n'ai rien. Je viens dans le bas fond de la saleté. Il dit Souviens-toi, Isaac, effectivement. Non, non, non, Je sais que la vie vient de nous. Parce que quand Satan vient d'attaquer ma soeur, mon frère, il faut que tu puisses avoir l'âme. Parce que Satan, son âme, lui, effectivement, c'est le découragement. Il la Il a toujours démontré les erreurs. Surtout pour briser ta foi en de en avant de, de tes frères et sœurs. Celui-là, il est comme ça. Donc, toi qui vois les erreurs dans tous les frères, toi tu es parfait. Dans toutes les sœurs, toi, toi tu es parfait. C'est le mal, mon frère, parce que l'orgueil puisse monter. Alors là, il t'a en son pêche. Ce que le Seigneur veut pour lui, que tu puisses comprendre, c'est que. Pour que tu aies la victoire sur cela, il faut que toi, tu le monde victoire sur parfois. Et là, si je suis comme ça aujourd'hui, ce n'est pas parce que j'étais le meilleur. Mm. Tu m'as ramassé. Mm. J'étais sale, j'étais bon. Une veille, mm. une peau, une colérique. Je ne supportais rien du problème tu tu dois matraqué oui. pour que je devienne ce que je suis. Amen. Alors quand je regarde le frère, quand je regarde la soeur, elle peut monter, elle peut, elle peut, elle peut. Mais je dois supporter. J'ai dit j'étais aussi comme ça, Amen. aussi souvent. Mais c'est parce qu'il n'est pas encore. Voilà. Voilà ce que Dieu. C'est pour ça que Dieu peut t'utiliser. Parce qu'il t'a fait passer par un moment. Tu sais, c'est absolument, absolument important, frère et sœurs, parce que notre Dieu est vraiment très bon. Quand Dieu te donne quelque chose, il faut toujours savoir c'est toujours pour rien. Il a travaillé en toi. il a travaillé en tout. Je que tu te et aussi, maintenant comprendre, pour maintenant, pourquoi il faut bien dire que quand Dieu choisit un homme, elle est souvent dans sa ses... vie. Il les place, de... par exemple, je vous dis sur le calme, je de... ne pas. Vous ne pouvez pas avoir une plus grande connaissance que cet homme. -là. Vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Je vous le dis, c'est la vérité. Vous pouvez lire tous les livres que vous voulez. Parce que lui, Dieu l'a placé là. C'est si 100% vrai. Et par là, où il est passé pour arriver là, il est passé par la plupart des choses que vous vous êtes appelées à pouvoir passer. Et c'est la vérité. Il est placé là-dedans pour qu'il soit votre aide. Vous ne pouvez pas dire, je vais lui apprendre, c'est lui. Pourquoi? Parce que, deuxièmement, si Dieu l'a placé là, et vous êtes là, c'est les amis. Vous êtes là, il lui a donné des yeux qui percent. C'est la vérité. Donc, lui, quand il le regarde, Dieu lui donne la grâce. Il voit au plus loin. Quand il te voit patoger, il sait où tu vas passer. Parce que Dieu lui a la grâce. Maintenant, lorsqu'il t'apporte maintenant un conseil, c'est parce qu'il s'était super si tu adoptes le même remède que moi, je l'avais adopté. Amen. Voilà comment tu vas sortir. Ceci est 100% vrai. Amen. Amen. 100%. Amen. Amen. Amen. Donc, nous réalisons une chose c'est toujours l'amour de Dieu. Lorsqu'il a pris un homme comme Moïse, il a donné comme producteur d'esprit. c'est le coréen d'un pouvait arriver à pouvoir jugoter, mais ne pouvait pas être un Non, c'est le bon Moïse avait le temps, le ministre avait la paix, il avait quelque chose que les autres pas. Mm -hmm. Vous savez que c'était mm -hmm. L'Esprit de Christ. Mm -hmm. C'est la vérité. Mm -hmm. Ça, il pouvait les connaître, tout ça, ça et nous, on peut faire comme tu fais. Il les regardait seulement. Il ne savait pas s'il était dans l'homme. C'est comme l'exemple que vous pouvez voir. Ah, c'est là, effectivement. Salomon, Dieu, quand il a appris, il a donné la sagesse qu'aucun aucun autre. Vous vous souvenez Il dit, Salomon, je veux. Tu m'as demandé ça, tu m'as demandé ça. Mais, mais, mais, mais, tu n'as même pas demandé la richesse et la gloire, la popularité qu'on monde demande. Mais quand Dieu va utiliser ton puisse voir, je suis le plus important. Il dit, non, oh, je te dit, Seigneur, je t'en supplie, donne-moi la sagesse. Amen. vous, pas, il dit Salomon. Tu n'as demandé que ça. Pourquoi tu demandes, les Seigneur, il dit, mais c'est pour qu'on peuple. Amen. Je ne suis pas sage, comment je vais le faire. Dieu dit, Salomon, je veux te donner. La sagesse, plus que Amen. parce qu'aucun homme sur la terre sera comparable, parce qu'elle est tellement au-dessus. En plus là, la, la richesse sera la être... oui. est. N'est-ce pas vrai Moi, oui. voilà, la sagesse, c'est pour devoir du La richesse va faire, être... non Oui, c'est écrit comme ça. Proverbe chapitre 9. Je pense. Regardez, et alors maintenant, ce jour-là, il y a eu un problème. Une situation aussi compliquée et difficile. Si vous, vous sentez fatigué, vous pouvez partir. Ne gênez pas, vous pouvez sortir Il se sont tellement difficile, qu'est-ce qui s'est passé ce que... Il s'est passé que dans le pays, deux femmes vont accoucher la même vie. Même bébé, -dire les bébés, je ne Vous savez quand les bébés sont nés, ils sont plus semblables alors, pendant que j'étais accouché, effectivement, dormant dans un seul endroit, dans un milieu de la mer, l'une s'est mal dormie, il a étouffé son bébé. La nuit, elle a vu son bébé à mort, il a pris le bébé, il a mis l'arbre dedans. Il a pris ses du vivant, l'arbre ici était à Alors, ne dormait pas, éveillé veillait sur le bébé d'autrui, parce qu'il savait qu'il avait mis ce sien, il était mort de l'autre côté là-bas. La ma maman lève, regarde son bébé. Ah, il est mort. Ah, oh, là, là c'est pas mon bébé. Mon bébé, ouais, oh, c'est celui-là, je le connais parce qu'il hein, y a quand même une relation, non ouais. C'est vrai. Hein c'est la vérité. L'enfant que vous avez porté, même si on le prend, on l'a mené quelque part si lointain. Vous ne l'avez pas vu. On peut l'amener dans la foule à l'art et vous serez ici. Amen. Il y a le sang. Ça, vous ne pouvez pas vous tromper. Amen. Tu vas c'est comme ma mère. Ma mère mais vous l'avez porté pendant neuf mois. Cet enfant pour une partie de vous. C'est vrai. Il faut tout le raison. La maman que Dieu vous a donnée est la meilleure des temps. Elle peut avoir des défauts, mais c'est la vôtre. Pendant que vous avez les souffle de vie, aimez-la. Appréciez-la. Faites tout pour la rendre aussi émotionnelle. Et si elle croit en Dieu, quelle bénédiction! Amen. C'est la vérité. La Bible a toujours raison. Parce que vous n'aurez plus jamais une autre mère. Amen. Si ce n'est celle-là. Elle vous attend et vous attend tant parce qu'elle vous apporte. C'est une grâce que Dieu nous apporte en tant que, que fils et filles de Dieu, qu pour que nous puissions réaliser combien il est profond dans le monde de voilà. Dieu. Et puis, on a le problème, effectivement. Je lui dis, ah, ici, c'est un problème difficile. Qu'est-ce qui s'est passé La nuit, nous l'avons mis dans le monde, effectivement. Ça, c'est mon bébé. Mais bébé. comment on va faire okay. Celle-ci dit, mais le bébé, cette femme, ici, si c'est pas, il est mort, oui. Et puis, il reste un bébé. Non, toutes les deux réclamaient le même bébé. Vous suivez j'ai dit ce que Corée et Baton ne réalisaient pas, c'était que Abraham, mais Moïse, avait quelque chose de plus, plus que nous. Ce qu'il n'avait pas eu, c'était l'esprit de Christ. le ah, Je peux vous ramener dans un coréen 13 Je vous ramène. Quand j'aurai là toute la foi, je serai transcendant des montagnes. la connaissance de tous les mystères de chaud. Je sens aussi mon corps de brûler. C'est vrai, non Si je n'ai pas la charité, je ne suis absolument rien. Celui qui a ce en lui, il est au-dessus. Parce qu'à ce moment-là, le don se manifeste dans l'amour. Vous comprenez ça c'est comme je le. Oh, voyez-vous, je n'ai pas. Je vais mettre comme frère, voilà. Je me tiens dans la réunion là. So, tu viens du Scarbé, chaussée de Wavre te... de... Miro 400, 445 Hier, tu es en train de le manger des fonds. depuis ce matin, te... tu as un problème avec les l'estomac. Est-ce pas vrai, soeur Est-ce pas vrai, soeur oui, oui, oh. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il a moins ici les bras. Dieu ne peut pas vous donner un don que vous puissiez faire du spectacle Amen, oh, oui. Amen. Amen. Ah, oui. Alléluia il y en a beaucoup c'est d'autres mais en fait s'il vous le donne il vous montre ce que oui. les gens ont fait vous savez, tel là, Dieu nous a montré, il a fait, il l'a fait Amen. Dieu nous a montré de la sagesse Amen, Amen il peut vous avoir montré, de vous rien vous voyez bien que Dieu a telle personne comme ça, comme ça, vous l'observez, vous l'aimez vous dites rien c'est parce qu'il vous a montré ça pour que vous priez que vous sachiez à qui vous avez affaire pour aider la personne oui, frère beaucoup ne comprennent rien mais toujours, il faut qu'on me voit c'est loi. Dieu est Dieu de sagesse je vous laisse, c'est parti, alors quand ils sont venus, quand a mère Jésus dit, on ne sait pas comment on va faire parce que celle-ci réclame ce bébé, celle-là aussi mais ce bébé qui est mort, oh, c'est à qui Oh, c'est pas moi, oh, c'est pas moi. Mais ce n'est pas possible. Ce bébé doit appartenir à quelqu'un. Il n'est il il il pas le mien. Et le vivant, c'est à moi. Il dis mais c'est à moi. Qu'est-ce qu'on va faire Observez. Dieu donne des place et alors balle. est comme un -hmm. aimé. Ah oui, il y a quelque chose qui vient. Qu il ne s'est pas donné à tout le monde. Et pourtant, il y avait un en Israël. Il pouvait trancher ce problème. Il ne pouvait pas le trancher. On ne pouvait pas le trancher. Dieu dit, mais... Je <rire> vais vous prouver quelque chose. Et puis on a mené maintenant les problèmes qui avancent à Nous avons essayé, on ne sait plus. Cette femme ici, les deux qui sont là, ils ont tous eu le la vie. Voilà que. Un de bébé est mort. Et celle-ci dit que c'est le bébé de celui-là. Et puis les vivant. tous les deux font la voix. Ah. Pourquoi, pas. Nous voulons tous la voir parce que c'est le bébé, et puis euh, <rire> je veux l'avoir ce bébé-là, je veux l'avoir ça. Ah, je dois l'avoir, moi je dois avoir ça. Non, non, non, non, c'est moi, c'est ma fille, quelqu'un qu'on doit connaître ici, c'est moi qu'on doit. oui Salomon observe. Quelque chose se manifeste dans Salomon. C'est les dieux de Salomon. Amen. Il était dans Salomon. Amen. Il a dit Ici, il y a plus que Salomon. Gloire à Dieu. Ces jours-là, il était avec Salomon. Amen. Il est bon à notre Dieu. Amen. Nous Amen. devons simplement suivre les traces de l'aimeron de tout notre Dieu. Il n'y a pas de merveilleux que lui. Ce n'est pas pour dire, frère, mais c'est la vérité. Amen. Amen. Amen. Amen. Rien, vous connaissez vous-même dans le chapitre 5 de la police, non, on a posé la question, qui est le meilleur, qui est le juste, qui est le roi, qui est le parfait, qui est, qui est le bon, qui a vraiment aimé. Qui a personne. Amen. Mais c'est la vérité, frère. On a demandé dans les cieux, sous la terre, dans les morts. Alléluia. Mais on a les mains faux, frère. On a cherché les prophètes et les saints. Alléluia. Qui peut aimer qui peut avoir autant d'amour On a cherché. Qui peut pardonner quand il On a cherché, Amen. on a pas trouvé Amen Amen Amen Amen Amen Amen oui. Amen C'est pourquoi prenez tout et laissez-le Amen. Amen Amen C'est vrai, frère, parce que oui. les jours où vous se fermeront, oui. vous n'aurez pas un prophète. C'est oui. lui. Amen Amen, Amen. Parce que tous les vrais prophètes nous ont porté Amen. Parce qu'ils savaient lui. Alors maintenant, Et alors Salomon regarde. Il dit, mais vous devez réclamer cet enfant-là Il dit, oui, c'est le mien. Madame, cet enfant, c'est un monde. Oui, c'est le mieux au monde, j'ai levé, c'est le mien. Et celui qui est mort, c'est celui-là. C'est là, celle -là, celle -là en fait. Mais cet enfant est bien La femme est attirée sur son enfant. Non, non, non, il est dire Ça, c'est mon bébé. C'est mon bébé. C'est le mien. Il dit, c'est ton bébé. C'est le tien. Ah. Ah. Maintenant. Yeah! Qu'est-ce que le général... Après, dans une situation où on a un bébé avec deux mamans. Mm -hmm. C'est cela, frère et soeur, que Dieu a toujours une façon de faire les choses d'une manière Amen. Ne venez pas à ce qu'on vous donne la chose comme vous le Qu'on va faire comme ça et puis on va faire comme ça pour nous savoir et comme ça. restez jamais dans les habitudes d'habitude. Amen. <coughs> il va faire quoi Il va faire une armée. À à voir ceci, si, nous si, si, Qu'est-ce qui va se passer Prends ton épée. Les hommes peuvent dire, ah, s'il demande qu'on prenne l'épée, c'est qu'il va tuer les deux femmes, et puis il va prendre les bébés comme en pour les lever à l'amour. C'est comme ça, non Parce qu'on sait quand même, mais il est bon, il ne va quand même pas tuer le bébé quand même, l'innocent. Mais s'il si doit tuer. Mais c'est les deux mamans parce qu'ils sont tout dans se matin, ils coupent la tête de maman. puisqu'il les voient, ils le faire. Je lui dire, non, le bébé vient, le mien. il si n'y a plus personne d'autre, moi, si je suis le bien du papa, alors je t'adopte. Alors c'est comme ça, c'est oui, comme ça, je pense que oui, ça fait comme ça. Il dit, madame, c'est d'enfant et de vôtre. oui. Et d'enfant, sí, oui, c'est le mien. Général, oui. contre toute attente, ils pensaient peut-être qu'on allait couper la tête de maman. Ils entendent, seulement, Général oui si au roi allez je crois qu'il a dansé oh c'est pas possible oui oui qu'est-ce qu'il va il va tuer le a pas dans le les bébés, les bébés les musica, mémé, Boum, mais c'est quand même un roi qui est bon mais c'est pas possible les bébés dinosaures ben il commence à mieux on là. vu je sais pas possible comment les frères pour pas me dire c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible il a dit ça comment, comment les frères a dit ça il a dit ça maintenant tu ne pas le sera a dit ça non Amen. Amen. Amen. je ne suis pas d'accord laissez d'abord Dieu faire je ne suis pas d'accord parce que je pense frère les, les seigneurs n'ont pas encore été plus loin. Tu n'as pas de début, oh non, c'est le plus un bon roi, wow, comment il fait couper la tête Il n'a pas dit couper la tête du bébé. Mmh. Mmh. Vous déjà là, vous pensez, hein, parce qu'on attendait qu'il coupe d'abord les têtes de femmes Mais maintenant, il fait couper les têtes, C'est comme ça que les gens vous ont vous, vous, vous, vous savez, parce qu'il n'a pas encore dit. vous savez, il a voulu dire ça, ça, ça, mais il n'a pas voulu dire ça. Laissez les poids Dieu si vraiment il devait vous conduire dans les rêves, c'est depuis longtemps. C'est la vérité ou pas C'est aujourd'hui qu'il va avec nous. C'est-à-dire, il faut dire, alors que tous l'ont eu à pouvoir, je le est à pouvoir qu'il ait été effectivement, mais il est toujours resté toujours dans la position. Là, et c'est maintenant aujourd'hui. Pourquoi on n'avait pas confiance Qu'est-ce qu'il va faire? Ça, c'est une politique générale. Prends le petit. Ah, et oui. Et oui. Là, vous pouvez voir maintenant la différence de frère. Comme je vous dis tout à l'heure, entre Moïse et les Corées, c'est l'esprit qui est qu y a dans la personne. On peut penser que tous sont pareils. Il y a une différence. L'esprit qui est dans la personne, Moïse, avec l'esprit de Dieu. Qui démontrait effectivement l'homme que Dieu avait choisi. Maintenant aussi, Dieu voulait démontrer aussi la véritable mère de la peau profonde qui était là. Vous suivez Vous suivez Je vais terminer. Vous suivez Je vais vous poser la question enfin. qu'est-ce qui peut faire en fait que le secret de cœur de territoire soit bien? La nature. Parce que tu peux t'asseoir, il peut te il est bon, il peut même. Vous savez, vous mettez l'huile sur l'œil ici, justement, il peut être même là. sinon, là. Dans la bouche. Soufflez pour que et, ça ne puisse pas brûler comme vous la dit mmh. oh Oui. C'est qui démontre la nature de quelqu'un. Amen. Vraiment. C'est sûr Oui. Prenez la parole, mettez-la à sa place, monsieur le délire, vous voilà. ne verrez pas. Si vous avancez toujours dans les traditions, vous ne les verrez pas ces manifester. Je veux un exemple ici, si vous dites, on n'a pas dire, ah non, mais l'hostie, si tout le monde rentrait, tout le monde serait ça. Mais dites que l'hostie n'est pas de Dieu. Il faut le pain, hein, sans les mains Vous allez voir, tu veux un exemple Vous allez voir, tu ne c'est pas possible. Pendant qu'on avait les traditions, tout le monde était saint pareil. Mais maintenant, mettez la parole en avant. La lumière, elle brille, vous verrez sa nature. Les pays qui l'a demandé. C'est la parole de Dieu, frère. Si nous sommes rassemblés en cet endroit, frère et soeur, c'est pour que nous puissions avoir quoi L'unité de la foi. Amen. Nous sommes censés pouvoir être de ceux qui croient vraiment la même parole. Amen. Et en fait, ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. Pour savoir effectivement, laissez simplement distiller la qualité de la parole. Sauvez les traditions. Lancez la parole de Dieu. Vous verrez qu'ils sont vos frères. Amen. Amen. Amen. C'est la vérité. Vous verrez qui sont vos frères et sœurs. Laissez aller la parole. Il dit général, prend le bébé. J'ai pris le bébé. C'est pour ça qu'on appelle ici le roi. Si, qu'est-ce que je dois faire Tout ce que tu vas dire, je fais. Si tu dis que je coupe la tête aux deux dames, je peux le faire. Je tiens le bébé ici pour le protéger. Dis ce que tu veux, dis non. J'ai demandé de prendre le bébé là, à ta mère, avec ton épée. Écoute-moi ce que je veux dire. Parce que tu veux faire ce que moi je vais te dire. Oui. Mais c'est ce bébé est à toi. Oui, il est à toi. Oui. Alors, puisque le bébé ici appartient à toutes les deux. C'est quand même logique. Donc. Dans la même nuit, vous avez mis toutes les deux le même bébé. Je ne sais pas comment c'est passé, mais. Si ce bébé ici vous appartient à vous, l'autre n'appartient à personne, c'est comme ça, non. Parce que c'est si, si, ici ne m'appartient pas, à alors il est venu d'où celui qui est mort. Il y a un problème. Donc, alors, oui, si la chose est ainsi, général, prends le bébé, oui, j'ai l'ai en main, dit mais prends ton épée, oui, j'ai mon épée en main. Alors tu vas voir ce qu'il va faire maintenant, hein? puisqu'il en a besoin. Couvre le bébé au milieu. Ah, moi, ne fais pas faire. J'ai dit couper le bébé au milieu. Ça, c'est quand même fort, mon frère, tu ne peux pas quand même arriver à ce point-là. c'est pas possible. Non, non, non. Oh roi, vie éternellement. Je ne pas Je rien dire comme ça. Oh roi, vie éternellement, on sait que tu es le roi, mais le bébé, il est innocent. Quand Dieu dit quelque chose, il sait ce qu'il dit. Amen. Notre précieux frère, lui, nous avons la sainte écriture. Notre Dieu que nous avons, c'est un Dieu parfait d'amour, frère. Il a prouvé, ce n'est pas un Dieu qui est assis. Non depuis le début, il n'a jamais été. Il a prouvé effectivement, il dit, mais quand, il savait, il avait tenu, était très bien, quand cette femme s'est approchée, effectivement. On lui a dit, mais renvoie-la Il disait, rien. Quel a, il a la fille, il dit, il a dit, mais il dit, Et puis, il a dit, renvoie-la Maintenant, dit, la femme persévère. Le cœur de Dieu, tu ne le connais pas. Amen. Dieu est à vous. Amen. Amen. Amen. Il savait, hein, il souffrait parce qu'il savait ce qui se passait. Et puis là, la femme s'approche encore, la d'accord encore, puis lui dit une parole aussi blessante comme lavant entendue. Je n'ai pas été envoyé pour quoi J'ai en été envoyé pour les enfants d'Israël. Pour les enfants d'Israël, effectivement, papa, pour les... Il dit, mais lui, je n'ai pas été envoyé au chien. Au chien, au chien, au chien. Et dit, moi, à sa place vous savez, la même réaction que vous avez quand vous entendez la parole, de Dieu, c'est la même réaction si vous l'étiez là-dessus, la preuve c'est qu'il est là, regardez comment vous réagissez après avoir entendu la parole, parfois vous voulez vous vous si vous voulez vous faire voir par le que vous vous réponse. Dieu vous connaît, c'est Tu connais qui vous êtes votre cœur, votre âme, ce que vous êtes Je sais ça. Amen. Mais il avait beaucoup de respect pour la mort. Elle s'essayait, elle écoutait, elle entendait, elle voulait savoir. C'était ce que nature avait dit, Seigneur, parle parce que je ne sais pas si demain je vais l'être. Tu as fait la promesse, et si on t'aime, on est dans ta parole. Je l'ai vite de parce que mon bébé a un problème de Quand je ne suis pas moi, je fais de l'échange de je vais me dire. Si Dieu ne veille pas sur ton bébé, tout ce que tu as, ça va. vais Je donner un exemple. Avez-vous plus d'amour qu'une mère qu'on appelait? Yoke, tu vois, c'était la mère de Moïse. Son propre bébé. Qui venait de pouvoir naître, effectivement. Vous savez ce qu'il a fait? Il a pris un panier aussi. Il a mis ses bébés là-dedans. Et dis-toi, notre Dieu, en qui nous avons compris, Nous te faisons confiance. Je ne veux pas protéger cet enfant. Même si elle est dans mon sein, dans mon panier, dans les carte, dans tout, je ne veux pas le protéger. Mais si c'est que tu es le protecteur, oh Dieu, Amen. je te le confie. Amen. Même s'il y a des crocodiles, les essais les cela, oui. dans les oui. ou eaux et fleurs, je Amen. confiance. Amen. Vous êtes Dieu. Amen. Il a dit, nos frères, je vous en supplie. Dieu a honoré la foi de cette femme. Amen. La fille de Pharaon a pris le bébé et dit, <rire> je dois connaître la maman de cet enfant. Amen. La mère de Moïse, on lui a ramené son fils. Amen. Et il est venu lui donner son, son sein, soi et on lui payait pour ça. Amen. Amen. Amen. La confiance à Dieu, Amen. le temps de à Dieu. Vous le maîtrisez. Oui. Parce que Dieu ne vous voit pas. Vous maîtrisez, vous le frères. Vous savez, quand je regardais là-bas où j'étais, j'ai dit, « Seigneur, combien nos frères se sont du mépris de la haine à ton endroit là bas quand je vois le peuple ici. Frère, je pleurais. Et je pleurais parce que j'ai été touché à moi, à voir l'attitude que vous avez. J'ai dit, Seigneur, ces gens ici peuvent s'asseoir. Vous vous rendez compte, frère Je prêche, je m'arrête, je... Dieu m'a salué. Non, il faut qu'il reviennent encore. Dans une même réunion, deux fois, je suis donné la <rire> Si je vous raconte, c'est extraordinaire. Vous savez, Dieu fait des choses tout à fait extraordinaires. Je vous laisser partir, je vais votre temps. Vous savez, ainsi donc, nous pouvons remarquer que lorsque le roi Salomon a eu le pouvoir maintenant demander à son général, le soldat qui était là il de couper ah. l'enfant il dit toute l'assemblée ne s'y attendait pas, c'est pas possible, c'est mon roi mais il avait du respect de moi. Et général, effectivement, comme le roi demandait demandé, effectivement, son l'autre de roi, parce qu'il doit obéir. Il prend son épée, effectivement. Il est parce que tout le monde pouvait voir, effectivement, la détermination, comme Isaac il voyait dans son dans le de son père, la détermination qu'il avait d'honorer son Dieu. Il a pris son couteau, on va le jouer. Hein? Donc, il a mis vraiment la tête, là la main sur la tête de son enfant. Effectivement, il a levé le couteau Il dit, ah, pour la croix de mon Seigneur, il voulait avancer les couteaux. Le fils a au autant de l'amour de son père à son endroit et autant de l'amour de son père à l'endroit de son Dieu. Parce que son père avait confié moi. Je sais, nous tu viens Isaac, mon fils, c'est que c'est Dieu qui m'a donné. Je ne vais pas voir cette vie en moi parce qu'elle était déjà avancée en âge et ma femme non plus, et ta maman non plus, Isaac. Mais c'est Dieu qui a donné la vigueur à l'homme que je suis. Il a restauré ta maman, effectivement. Il a tout récréé, effectivement. Amen. Tout ce a été détruit. Et tu as fait Dieu à la vie. Il m'avait dit, amé selon C'est dans le bout de postérité. Il n'a jamais menti. Amen. Si je te tuais, il te donnera la vie. Amen. Amen. Non, il faut aimer Dieu. Il a vie ça de regarder son père. La foi et la confiance que son père avait en son Dieu. Amen. Amen. Amen. Alléluia. Frère, ma soeur, cessez de jouer avec les rois. Dieu ne peut pas être votre copain. Non. Vous le regrettez. Un jour. Je... Et là, Salomon, il y a son général. Tout le monde veut voir effectivement la détermination de son roi, son village. Pendant que la femme sur la phélicienne criait, le Seigneur notre Dieu savait mmh. Toutes les paroles qu'il avait dites à la femme sur la phélicienne, c'était pour l'éprouver C'est vrai? Mmh. Pour éprouver la femme, pour voir également ce qu'elle allait manifester Tu es une chienne la réponse qui est venue par la suite. Il dit écoute, Là, Dieu a été touché dans son âme. Il dit Seigneur Oh, elle m'appelle encore Seigneur. Les chiens mangent les miettes. Femme, femme, femme, femme, femme, femme, ta foi est vraiment Amen. Va Ta fille à toi là. Amen. Amen. La détermination. Et ce n'est pas l'évolution du comment comprendre. Comment, comment est-ce que le Dieu vivant, le Dieu qui aime tant, où ma, on dit, où m'a brûlé, on m'appelait que ma, Dieu était bon, le bon, mais s'il si, est toujours bon. Mais il va t'éprouver pour voir si tu crois. Il est vraiment bon. Le visage du roi, on peut le présenter, son général, il en a dit, mon roi, donnez l'ordre. Les deux femmes ont dit, mais cet homme est déterminé. Prends le meilleur, vous leur dites mais il faisait le pays, il fait maintenant parce qu'il est coupé en lieu, parce que lui. On a entendu avec qui L'autre dit non. Oui, couper, couper, couper, couper, couper, couper. Mais on pensait que vous avez les sentiments de maman, non On pensait que nous étions tous pareils. non L'épée se lève. Couper, couper, couper, couper, couper, couper, couper, couper, quoi Couper, le bébé qui utilisaient c'était à toi. Quelle maman et lui-même se dit, non, non, qu'on ne coupe pas, mais qu'on le lui donne. Alléluia. La différence d'esprit, c'est cela mon frère. Amen. Ils ont tous pareil, mais Dieu a donné ton nom supérieur encore. Davantage, frère. C'est pourquoi vous ne pouvez jamais connaître plus que votre pasteur. Vous pouvez Amen. monter en haut, descendre en bas, vous ne pouvez jamais annuler l'écriture. Sœur, c'est la même chose. Vous pouvez faire. tout lire écouter, même à la maison. Jamais vous ne pouvez plus que votre pasteur. Amen. Parce que Dieu vient donner quelque chose de plus que vous. Pour vous aider à atteindre ces niveaux il faut d'abord puisse soit placé. Afin qu'il qu vous amène à ce niveau, mm. pour marcher avec lui. Amen.